Ça m'a fait comme ça. Je suis un peu comme ça. Je L'Ihtana, le Mondial, le Mondial, le Moral L'Ihtana et après le Mondial. Donc oui. voilà, au Kouchili Kéidé, Alina, Fulmonti Arabe. Donc aujourd'hui, euh, on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux. Contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au Grand Stade de Tanger. Et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Métropolitano de Madrid. Ensuite, on aura les, les questions, Inch'Allah. C'est ça Ouais. Alors voilà, les gardiens de but, donc on aura les trois gardiens de, de la Coupe du Monde, Et euh, Yassine Bounou du FC Séville, Anna Mounir euh, Khajouid, euh, de l'Ouahda euh, en Arabie Saoudite, Reda Tagnaouti du Wydad, et on aura Mehdi Ben Abid euh, du FUS euh, de Rabat. Les défenseurs, Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naïf Agher de West Ham.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 Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du euh, Le Havre euh, AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El Zalzouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nasseri, FC Séville Espagne, Anne Zarouri, Burnley, FC en Angleterre. Walid Shedira, SSC Bari en Italie. Abdelzak Hamdullah, Al tihad, -Tihad Jeddah en Arabie Saoudite. Sofiane Boufal, Al-Rayan, SC Qatar. Et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc, euh, on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe, peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement avec le groupe qui a fait le Mondial. Voilà. Si, vous avez un avec Ibrahim Diaz, vous un كان تهضر عليه بزاف حتى لو يدير اكد بين يحمل القميص تم استدعاء كذلك المنتخب الاسباني وايل ممكن تعطينا تفاصيل اكثر شكرا أول حاجة على ابراهيم باسكو سا على لو دياز سورتو فلي ريزو سوسيو شفتو حنا jamais sur le cas de diaz c'est vrai que j'ai voyagé à Milan pour le rencontrer, pour avoir une discussion euh, euh, honnête avec lui. Et il a été très honnête. C'est un joueur qui a la double nationalité, qui peut jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc. On a eu une, une discussion sincère. Il se doit de faire un choix. Euh, nous, on n'est pas dans la négociation. Euh, et je serai jamais dans la négociation louel le quand il y a des doutes quand il y a des incertitudes ou bien quand ils se posent des questions c'est pas blanc ou noir c'est pas lioumoularadha aujourd'hui il y a beaucoup de, de binationaux qui, ont, euh, qui se posent pas des questions mais qui doivent faire un choix kenny qui font des choix rapidement kenny leur faut un certain temps pour prendre leurs décisions c'est pas parce que ils prennent char ou la charrée une mais ils veux la décision l'ic est m a ou au catarphonie d'imam ira de de la liste les chauffeurs les noms que vous allez voir dans cette liste c'est que à 100% retard au maghreb ou au baril maghreb ou réjoubé chic à l'eau à l'allemagne donc voilà donc à l'avenir il ya sûrement des joueurs euh, qui nous rejoindront et quand ils nous rejoindront ça voudra dire que euh, le est à 100% et un a la décision à 100% la décision la de la la la décision ailleurs il n'y a pas de souci, qui le choix d'ielo, on va l'accepter donc le cas d'Ebrahim Diaz aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Je sais pas s'il va choisir l'Espagne ou le Maroc. Il a un délai de réflexion. S'il choisit l'Espagne, tant mieux pour lui. Mais aujourd'hui, il n'est pas avec euh, le Maroc. Et pour moi, la page, elle est pas tournée, mais euh, je ne m'attarde pas. Mais pour vous dire, la rencontre, elle s'est bien passée. C'est quelqu'un qui aime le Maroc, qui a grandi en Espagne. et euh, et le choix qu'il fera ce sera sa décision on l'acceptera donc je ne l'ai pas eu directement yacine qu'un téléphone t'a fait parce qu'il est en, en récupération, il y a eu un traumatisme crânien, donc il doit, il doit être en, en, à l'hôpital où ils doivent surveiller son état. Mais euh, j'ai eu euh, son représentant qui m'a dit que ça allait bien, donc euh, dans, dans, dans 48 heures il devrait sortir et il devrait aller mieux pour, pour pouvoir nous rejoindre. Ensuite l'idée d'Iali, ce n'est pas de faire euh, beaucoup d'essais. On a une équipe liée Radiamzien. Euh, l'idée, c'est que le groupe il grandisse, qu'on progresse. On n'a pas choisi des matchs amicaux faciles. Contre l'Epnemer, il chauffe des équipes où on va être en difficulté pour continuer à progresser. Et je voudrais le remercier parce que chez le Brésil Mramkil Brazil, le suis le l'histoire. Donc voilà, c'est des grands matchs où on va encore pouvoir progresser. F la lignée de la Coupe du Monde, on a des petites équipes.